Salut tout le monde, c'est Shirelle, on se retrouve donc pour deux petites nouveautés qui ont été ajoutées dans Medieval, mais je tenais à vous les partager. On va regarder le petit teaser, mais très bref, très très bref, le teaser euh, que Toplis a posté pour annoncer cela. Donc il y a deux petites nouveautés, on va le voir euh, en image en ce... après le teaser, et comme ça vous serez au courant des deux dernières nouveautés qui viennent d'être mises en place. A tout de suite Après le petit teaser qui était très court, hein, vous avez vu, très condensé euh, pour annoncer euh, cette nouveauté des feuilles d'automne. Je ne pourrais pas vous le montrer réellement dans le gameplay, puisque au niveau de ma map, je suis au printemps. Donc, tout simplement, je vous montrerai une image, une capture d'écran que j'ai faite. Comme ça, sera plus simple. Comme ça, vous verrez vraiment l'état de feuilles, parce que le teaser est vraiment très rapide et très condensé. Il faut le regarder plusieurs fois. Là, je vais vous montrer comment, plutôt où trouver... Comment crafter votre épouvantail Donc avec Q, vous allez dans les mobiliers et décorations. Vous allez ici dans divers. Et ici, vous voyez, vous pourrez débloquer l'épouvantail. Bon moi, ce qui me concerne, je n'ai pas assez de technologie en construction pour pouvoir le débloquer. Et j'en suis loin. Mais euh, ça demandera des rondins, des bâtons, du fil de lin, du tissu de lin et des cuirs. Il faut avoir débloqué euh, la technologie de construction à 5000 pour pouvoir avoir l'épouvantail de débloquer. Une fois qu'il est débloqué, effectivement, ben, vous, le, vous, vous achetez le plan ici, vous le débloquez et vous pourrez poser vos épouvantails dans le champ. On se retrouve maintenant sur l'image, euh, la capture d'écran concernant les feuilles. On se retrouve donc sur l'image que j'ai faite en capture d'écran au niveau du teaser. Donc là, on peut voir clairement qu'il y a une PNJ qui, vous voyez les tas de feuilles autour d'elle, qui ratisse des feuilles donc, euh, ce sera valable toutes les saisons automne et pas les autres saisons. Donc, sous ces tas de feuilles, vous trouverez du loot. Alors, c'est aléatoire. Ils n'ont pas précisé exactement ce qu'on trouvera là-dessous, mais il y aura du loot. Ça peut être comme euh, ce qu'on trouve dans les tonneaux, euh, ça peut être du loot... Euh comme dans les chariots, ben, ça c'est gros point d'interrogation. Alors on pourra le trouver nous mêmes je pense, euh, on voit là que c'est une pnj est ce que ce serait la cueilleuse qui peut le faire, ça c'est un point d'interrogation donc vous me direz vos retours. Voilà donc je vous ai donné les deux nouveautés euh, qu'il y a dans ce mage. Donc les épouvantails que vous pouvez vous craquer vous même et les feuilles. Je vous fais plein de bibis, plein de zouzous et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye